Yo, c'est j'espère que vous avez tous la forme, moi ça va impeccable. Hein alors aujourd'hui, on va parler d'une nouveauté que beaucoup de gens attendent de moi, bon, moins, mais je vais en parler quand même c'est de la nouvelle Kawasaki ZX4R et son dérivé aussi ZX4RR. Alors euh, la ZX4R, c'est une, une, une sportive mid-size. Attention, cette fois-ci, je dis bien sportive. Hein. C'est pas un roster déguisé comme la CBR650R c'est vraiment une sportive. Hein. Et la zx 4 r c'est euh, avec plus d'options. Elle aura le plus de shifter de série, elle aura des suspensions réglables. Euh, voilà, c'est vraiment à la base, il, il, comment ça s'appelle euh, Kawasaki l'a dit c'est vraiment, vraiment, vraiment pour faire de la piste. Donc voilà, ils, ils annoncent la couleur tout de suite. C'est pas une moto, euh, un roster déguisé comme la Ninja 400, pas du tout, ou la CBR 650R. C'est vraiment une piste, facile, donc ça veut dire que la, la position sera vraiment ramassée sur le, sur le réservoir, euh, il n'y aura que des pièces nobles dessus, voilà, c'est pas de la, la, la, la chiasse euh, Elle va faire 80 chevaux euh, quand elle arrivera de, à plus de 10 000 tours-minute euh, grâce au système RAM-Air. Alors RAM-Air, ça veut dire qu'il y a une prise mission d'air qui est directement au niveau de, du museau de la moto, qui arrive en air forcé directement dans le moteur, c'est-à-dire qu'en gros plus tu fonces, et plus tu as de l'air qui arrive fort dedans donc forcément plus euh, tu auras de chevaux voilà c'est comme ça, c'est un système qu'a qu a breveté euh, Kawasaki qui est déjà aussi présent sur la ZX-10R euh, la 1000 c'est un 4 cylindres donc euh, en ligne donc de 400 cm3 alors Là où j'ai plus de mal à avoir de l'engouement sur cette moto, c'est au niveau de. Enfin, moi, ce qui me gêne, hein. ce qui me gêne, c'est au niveau de la cylindrée. Donc, 400 cm3, pourquoi pas Pourquoi pas Même si ça me paraît un peu juste. Moi, j'aurais misé plutôt sur un 650 ou un 750 pour une. s'appelle Une mais là où ça me gêne vraiment c'est parce que c'est un 4 cylindres en ligne alors moi actuellement là, sur celle que je commande que je roule là, donc pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne donc c'est une cb650 r 2020 on dort c'est un 4 cylindres en ligne de 650 cm3 et déjà vous sentez une comment ça peut être, vous sentez une que c'est assez linéaire quoi, en dessous des 6 7000 tours il n'y a rien quoi je veux dire hein, y a rien c'est y a très peu très très peu de, de, de puissance brute c'est quand même à 650 cm3 alors si vous passez sur un 400 cm3 je peux vous dire moi quand 7000 ou même 8000 tours minute il n'y a rien du tout alors il y aura encore moins euh, ça va vraiment donner enfin plus ou moins donner à partir de voilà de 8 8000 8 presque 9000 tours minute mais là, donc ça vous fait monter déjà à des vitesses déjà assez élevées pour pouvoir euh, Comment dirais-je vraiment avoir ce, ce déchaînement de puissance, avoir quelque chose de, de, de sympathique C'est pour ça que c'est un choix assez bizarre de dire euh, de, de l'adapter pour la route et de dire Ouais, voilà, on arrive avec une 450 cm3 parce qu'il y en a beaucoup qui vont, qui vont voir son look vraiment agressif et pour le coup est vraiment vraiment très belle, elle me plaît énormément, elle est vraiment très très belle. Le même C'est exactement le même gabarit, la même gueule, le même, la même carrosserie, euh, pareil que la, que la ZX-10R, donc la 1000. Euh, mais quand vous allez voir le moteur qui, au final, euh, donne pas grand-chose à bas régime, ça risque de décevoir beaucoup de gens. Parce que beaucoup vont se faire avoir, vont la précommander, vont dire ouais, « Oh putain, c'est super, machin !» Mais au final, ils vont, ils vont déchanter. Surtout que la moto sera pas vendue non plus à des prix très abordables. Elle sera à 9000 euros, à peu près dans les 9000 euros... Euh, pour la, ZX, la ZX4R et, et à, à peu près 10 000 euros pour la ZX4RR. Euh, voilà. Donc il faut quand même allonger 10 000 balles pour juste un 400 cm plus. Sans, sans oublier aussi, pour nous français, c'est que les assurances vont te bastonner bien la gueule. Ils s'en foutent que ça soit une 400 ou pas parce que ça sera vraiment une sportive. Attention, ne pas oublier ça. L'assurance sera, sera beaucoup plus chère qu'un roster. Donc, au final, est-ce que c'est une moto qui va vraiment beaucoup se vendre en France Je me pose des questions. Est-ce que ça va pas être une moto qui risque de faire un flop Parce que beaucoup vont, vont, vont, vont au début vont l'acheter. Donc, les six premiers mois d'existence de la moto va pas bien se vendre. Mais les gens vont s'apercevoir que pour une utilisation normale, la moto ça restera toujours à 400 cm. Oui, parce que que ça soit une pistarde ou pas, quand ils appellent ça pistarde, ça, c'est pas qu'ils vont modifier le moteur. Euh, un 4 cylindres reste un 4 cylindres un 4 cylindres en ligne, un 4 cylindres tu ne peux pas faire de plus, c'est pas parce que t'es conneries qui disent de rame air, qui rapporte plus d'oxyde, plus d'air dans le moteur que ça y est, non, c'est juste un moment, voilà, Tant de tours minute aura plus de chevaux, un peu comme la mienne, si je monte à 8, 9 ou 10 000 tours minute, oui, j'ai vraiment tous les 95 chevaux qui arrivent les 95 bourrins en, en dessous, euh, j'ai pas 95 chevaux en vérité, j'ai moitié moins, donc voilà le truc qu'il y a, c'est que vous vous allez vraiment sentir un gros manque de watts à, à bas et mi-régime, c'est vraiment à, quand vous allez vous lancer vraiment dans les tours que là oui vous allez avoir quelque chose de sympathique sans rentrer non plus dans l'extraordinaire, Elle ne fera que 80 chevaux. Je vous rappelle que la, la CBR 650R fait 95 chevaux euh, à 8-9000 tours minutes, elle, elle a 15 chevaux de plus. Certains me disent oui mais c'est pas une vraie pistade, on s'en fout ça reste toujours un 4 cylindres en ligne de 650 cm3 et la moto ne vaut que 9000 euros. Là, vous allez payer 10 000 euros, d'accord, vous allez avoir des freins Brembo, euh, vous allez avoir une, une, une, une moto équipée de, de suspension réglable et tout ça, mais au final, elle fera 188 kg, exactement le même prix pratiquement que la CBR 651. La CBR 651 fait 200 kg, elle en fera 188 kg. Elle a moins de chevaux, elle fera 80 chevaux, l'autre elle fait 95 chevaux et ça reste un 4 cylindres en ligne je suis désolé, sauf que l'autre a fait 95 chevaux elle a fait 80 chevaux et encore 80 chevaux à 10 000 tours minutes ça a été annoncé par, par Kawasaki c'est pas moi qui l'avente, c'est sur le, la brochure de Kawasaki donc est-ce qu'elle va beaucoup se vendre je ne pense pas il y a beaucoup de gens qui vont l'acheter c'est les 6 premiers mois d'existence et après ça va s'écrouler les ventes parce que les gens finalement vont s'apercevoir que c'est pas ce qui se fait de mieux au niveau d'une sportive ça manque de watts et dans la, dans la vie de tous les jours où déjà vous êtes ramassé sur le guidon Bon, certains vont dire, oui, mais je peux passer ça, si je peux m'y faire si le moteur est vraiment très expressif. Mais non, celle qui est très expressif, c'est la 1000. Elle est remplie dans tous les régimes, B, bas, au, mm, un bas régime, moyenne moyen régime, au régime, c'est une 1000. C'est vraiment extrêmement agressif. Là, non, à bas et demi régime, je suis désolé, ça restera un 400. Et un 400, c'est n'est pas non plus ce qu'il y a de plus expressif, surtout en plus avec 4 cylindres en ligne, qui est une architecture de moto qui est, qui est reconnue pour être comme assez faiblard à bas des régime, ça s'exprime vraiment quand tu montes dans les tours, mais si il si faut monter à des vitesses illégales, complètement à bloc pour pouvoir l'exploiter, c'est ça le problème sur une piste ça peut aller, parce que tu es tout le temps à fond sur la route voilà, ça, autre, la mienne fera, fait parfaitement le job si ce n'est mieux même elle est, elle est plus remplie parce qu'elle fait 650 cm3 voilà. j'ai un peu plus de watts, qu'elle. Du coup. Donc voilà, est-ce que ça va se vendre beaucoup Je ne pense pas. Maintenant, je peux me tromper. Ce qui va freiner, ça va être le prix. Euh, le prix de l'assurance. Le, le manque de watts à bas et régime Voilà, ça, ça va. C'est. Voilà. Attends, je vais aller tout droit. Ça va vraiment euh, ce, qui va, ce qui va freiner les gens. Et c'est à risque de partir dans des modèles de moto que Kawasaki prend. C'est sûr, ils ont fait une grosse prise de risque, mais ils vont vite regretter de l'avoir sorti. Au final, ils vont dire ça se vend pas ils vont la laisser un an ou deux maximum au catalogue et après ils vont la dégager ils vont voir qu'en France, en Europe ça se enfin particulièrement, particulièrement en France parce que les assurances super chères ça ne va pas se vendre plus que ça ils risquent de dire non, ben, ça, on a essayé on a fait un coup d'essai, mais ça risque d'être un coup d'épée dans l'eau voilà, en tout cas ce n'est reste que mon avis, vous me direz ce que vous en penserez je vous souhaite bonne continuation Alors, je vais tourner à droite euh, je vous remercie pour votre fidélité, pour vos abonnements on est énormément sur la chaîne de plus en plus, je prends à peu près 100 abonnés par mois c'est de même plus d'ailleurs. Et c'est grâce à vous. Allez, ciao, ciao et bonne continuation.